Let's go Alors on s'ouvre les Grands Créateurs Grand Créateurs Grand créator 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Boosters Est-ce qu'en 7 Boosters on peut sortir une dinguerie That's the question Alors commençons par le premier El Primera Je peux les éventrer sans problème Et on commence avec... Gaga... Quoi Gaga Cupunk Pinky Sauvage Ok Elle est dégueulasse, le, le nom de la carte est dégueulasse Décharge de tonnerre Insector Extra Scarabée Dracobac le Draco, le Dragon pardon, chevauchable. Uniquement un monstre que vous contrôlez. Vous contrôlez qu'un Draco. Dracobac, ok, bon, on va voir ce que c'est Dracobac. Le bataillon. Exauceur, Carpediven. L'hommage torrentiel qui tombe, ok, ça fait toujours plaisir un petit hommage torrentiel. Et... euh C'est quoi quand ça brille de partout comme ça euh... J'ai euh, l'appel d'un ami. Non, il y va. On est d'accord? Ouais, mais c'est bizarre, elle pour moi, ça brille la Bah, c'est la plier. première fois que je vois ça. On dirait une secret chelou. On va continuer. Putain, si premier booster, on s'ouvre ça. Alors, Insector Frelon. Insector Frelon. Arsenal Secret. Zara Lam, le palais des ténèbres. Hommage, encore un en hommage torrentiel. Dunel, arme noble de la lumière. Gookie Paul, ça se je me suis exc exclamé pour rien, puisqu'en fait, ils sont tous comme ça. Univers Exis. Non, ok, là, j'ai une super. Mais là, c'est pire qu'une Ultra, ça, ça, ça fait vraiment des stris chelous S'il vous plaît, quelqu'un quel, quel, quel, quel, quel vient de me dire Alors, papillon étoilé, le pire, c'est que j'avais dit le booster est lourd. Papillon étoilé, tracker psychique, oh Ah, donc ça, c'est ça, les punks, carpe montantes. montante, ok, c'est le monstre fusion, poisson, euh, monde virtuel, im, monde virtuel, en, en super, même pas en rare, juste en rare, Et ok juste en rare, c'est du rare pendant longtemps pour moi, euh, Dracobac à nouveau qu'on a tout à Exauceur, donc ça c'est l'archétype que je cherche principalement, les exauceurs parce que je les trouve grave. Oh Et l'exauceur en oh, super qui tombe aussi, ok les exauceurs c'est un archétype qui m'intéresse Donc je vois comment ils tournent mais je les trouve vraiment belles Ça va plus être pour la collection qu'autre chose, je sais pas comment ça va se jouer Donc voilà, téléporteur d'urgence euh, risebel l'expert en étoile Gakapuk punk rythme en diable, bon voilà. Un assaut solennel qui tombe, mais oui, messieurs, dames. Forêt des fleurs perdues. Une autre exauceur Irène. Et guerrier euh, Magineraide Maginera des reliques. Ok, on ouvre ensuite. Un autre hommage torrentiel, mais il tombe comme des petits pains, les hommages torrentiels. Un secteur exascarabée. Un secteur mille pattes. Euh, Joruri punk surprise Nashiwari. C'est quoi C'est une collector 85... Oh, ça va Un go qui qui pue du cul. Euh, une carpe montante encore avec les machins punk. Ils sont vraiment dégueulasses, les punks. Et une super avec No Punk Zamine. Les cartes punk, c'est du psychique. En plus, je suis pas très fan de l'archétype psychique. Donc, c'est pas euh, moi qui vais être intéressé. Un vector, euh, coco signal En fait, c'est des monstres insectes, c'est rigolo. Euh, tracker psychique. Apple Arsenal, qu'on a en mille fois. Ah, un petit castel qui tombe donc ça c'est cool, en, en juste en rare, donc c'est cool. Forêt des fleurs perdues, épée insector, et un, un autre exauceur hélice, exauceur. Et le rite de... Franchement le rite il, il est bizarre, pour une collector elle, elle brille franchement bizarrement. Euh, Dracovac le dragon le dragon chevauchable, un autre hommage torrentiel, je crois que j'ai un hommage torrentiel presque dans chaque booster quoi, c'est ouf. Imitation d'insectes, ah Insector frelon Exauceur Carpe d'Ibem Exauceur Armand Bah c'est pas J'ai quelques magies et Une super du coup Joruri Punk Madame Araignée Non mais Je comprends pas trop là Pour le Faut que j'aille voir ça vite fait Ce serait du coup une secrète C'est une collector Bah oui c'est pas une secrète. Bah moi aussi je connais C'est pas une secrète, C'est pour ça C'est GRGC c'est une collector. Vite la... C'est la plus chère. J'ai la collector la plus chère. C'est ouf. <rire> alors euh, en français elle va de, 4... de 100 balles à 200 balles. Voilà. Voilà voilà. Euh, comment, comment, dire, comment dire que c'est une bonne ouverture <rire> Putain la vache. Bon, alors, regardez un peu plus en détail. Euh, on peut voir vraiment sur, sur, le, sur le côté que ça brille demi le feu. Bon, ben merci vous d'avoir suivi cette ouverture. Et je vais couper l'ouverture maintenant. Bisous à tous.